Pour utiliser ma carte Arduino, je dois tout d'abord installer les drivers. Pour ça, j'utilise le logiciel mBlock. Je vais dans Connecter, installer les drivers Arduino. Je clique sur Install. Je reclique sur Install. Voilà, c'est fait. Je peux maintenant connecter ma carte Arduino sur le port USB. La carte s'installe. C'est bien une carte Arduino Mega. Elle est reconnue sur le port de communication numéro 3. Maintenant que ma carte est connectée, dans MBlock, je vais sélectionner la carte Arduino Omega, puis la connecter, port série, port de communication numéro 3. Port série connecté, je peux donc commencer à programmer.